Me fortune, tu es nous le prophète la culture avant moi et c'est pas Yaoundé et c'est pas l'élite L'élite de demeure, écoutez. Et bon moi, tout chi, que je n'ai pas besoin de moi, Fefe FF, Fefe FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, mon ami personnel FF, me FF, FF, Et FF, FF, FF, FF, me tout tout le monde debout Je changerai mon beau village Pour y'a nos mangos Je changerai mon beau village Pour y'a nos mangos A chaque fois que tu viens là-bas C'est la nostalgie qui m'écoute, baisse pas de larmes, ce le village te manque Trouve juste un peu de temps, rejoins-moi, tombés dans ensemble. Quand je suis loin de mon village, nostalgie, je tombe malade Et seul l'odeur de la terre nous et tombé oh me soulage Repose en paix mère, je t'oublierai jamais Les tuangues et filles pour tomber, y'a chaque soir autour du feu Tête ta haute, oh, qui ont percé mes nuits les chants de petits oiseaux qui me réveillaient chaque jour Mais pas de danse folklorique Rimé par les tambours De folles que son niaient Unité tous les jours Oh mon beau village Oh quel paysage Tu te as un coup d'eau Toi, ici tout est potable Je change sens... Pour faire de pour de pour le lion de la culture Gia à Bangwa Papa Félix, les bangois. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Restons unis. c'est le qui parle. La des chansons. Un seul mot. Restons unis et avançons tous avec l'arbre de paix. Oh, oh, oh, <rire> mon beau village. Bangwa. viens. <mix> Il sont pour la main le Je va au nanga Ah ah ah Ma yunza puinde Bon allez non ne veux y vous. Papa Papa Moi c'est Aristide, euh, je fais partie de Water Foundation. Nous sommes ici, c'est l'équipe de Majiba Project, euh, ici au village Bango depuis bientôt quatre semaines. Et pendant ce projet, nous avons décidé d'aider une ou deux familles du village à améliorer leur système d'eau. Nous avons donc choisi cette famille et nous sommes venus ici pour changer le, la structure du puits. Au départ, ils avaient ce flux sur le puits. Étant donné que le puits était trop vieux et risquait de contaminer l'eau, nous avons donc décidé de construire la structure en béton et d'installer une pompe et masse. Comme vous voyez là. Nous avons fabriqué un couvercle. Voilà. Lorsque la structure sera sèche, nous allons fermer le puits et la famille sera, pourra désormais puiser l'eau à partir. À partir de la pompe nous disons merci à toute l'équipe wali du village bangwa à toute l'équipe de, de madiba à toute l'équipe du wali Oté, laura david et grégoire et moi et, et nous disons merci à tous nos partenaires, c'est à ceux qui ont permis que nous puissions aider cette famille nous disons merci à baka et puis il y a quatre personnes qui vivent dans cette famille permanentement. Mais ce puits, il ne sait pas uniquement cette famille, il sait également tout le monde dans la zone de Kamna. Merci. Admirer le palais royal, je la forêt -il je noter, noter, la forêt sacrée. Au Poindou, nous pourrons nous le roi nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous je serai là et je serai, là et je serai là.